La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 1. Vous regardez fixement la chaussette. Si, si, regardez votre chaussette. Je pense qu'ils ont compris. Vous aurez un peu de mal au début à vous y faire, car il vous faudra aussi écouter ce qui se dira. Mais bon, vous devez bien avoir la capacité de faire les deux en même temps, non Ce n'est pas une compétence très difficile à maîtriser. De plus, elle ne supporte aucune restriction due à votre classe de personnage. Je crois que tu t'égares, cher narrateur. Tu commences à nous parler des règles du jeu du rôle d'hier soir. Effectivement, <rire> il me faut recentrer mon discours. Avant de débuter l'aventure, vous allez devoir vous familiariser avec votre personnage. Comme tout héros digne de ce nom, il vous faut un nom justement. Enfin, disons plutôt héros, car il faut rien exagérer. Votre chaussette n'a pas encore accompli grand chose d'extraordinaire. Chaussettes parlantes, ça fait un peu léger et impersonnel. Il y a bien des épées parlantes et elles ont un nom, donc pas de discrimination pour les chaussettes. Une fois que vous aurez choisi un nom convenable, il n'y a pas de chaussettes puantes qui tiennent. Ce n'est pas un nom convenable et je vous ai déjà dit d'aller la laver. Je vais finir par croire que vous n'avez aucune hygiène, ou que vous êtes célibataire. Ou les deux. Oh À l'avis de cette première proposition, je vous annonce avec une immense tristesse que je vais choisir le nom de la chaussette parlante afin de vous éviter cette dure réflexion et décision. Vous souffrirez déjà bien assez lorsqu'il vous faudra choisir le nom de votre enfant. Si vous en avez un jour. Votre chaussette parlante se nomme donc désormais Josette. Bien content que votre future interlocutrice ait à présent un nom, vous tentez de vous concentrer un peu. Oui, car il faut dire que ça ne vous arrive pas tous les jours de parler à une chaussette, et vous n'arriverez pas à rester sérieux face à elle. Et c'est une condition de base pour l'établissement d'une relation stable, paraît-il. Enfin on m'a dit. Par chance, vos yeux tombent sur l'énorme tas de linge sale qui trône au beau milieu de votre chambre, tandis que vous tentez de vous calmer. Vous rappelez que vous allez devoir laver tout cela dans la journée, vous fait l'effet d'une douche froide des plus radicales. vous ne riez plus. Mais alors, plus du tout. Oh là là... Ça me rappelle ma jeunesse. Mes études... Mais cesse donc de raconter ta vie et nard Tel est ton travail, il me semble. Bien sûr, bien sûr. Inspirant un grand coup, vous la regardez bien en face et déclamez avec un accent parfait. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? You talking to me? Well... I'm the only one here Who the fuck do you think you're talking to Quelle est donc sa réaction Si elle n'a pas de réaction, rendez-vous au paragraphe audio numéro 35. Si elle vous répond « Je ne comprends pas l'anglais », rendez-vous au 7. En revanche, si elle vous répond « You fuck my wife », rendez-vous au paragraphe audio numéro 43.